Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, hier soir, on a assisté à un match absolument magnifique. Un match d'anthologie. Hein? Un quart de finale de Ligue des Champions qui ressemblait à une finale de Ligue des Champions. Oh là là, mais les deux équipes, ils ont trop bien joué. Donc, c'est ça le niveau de football qu'ils ont, le Real Madrid et Chelsea. Oh là là Non, mais c'est gros, hein T'as vu la force mentale hein, du Real Madrid T'as vu Chelsea qui est parti au Real Madrid mener 3-0, voire 4-0 Si bien sûr l'arbitre n'avait pas mis son maillot du Real Madrid, dès qu'il a mis son maillot du Real Madrid, ben là on a clairement vu qu'il était pour le Real Madrid. De toute façon, à Bernabeu, les arbitres, quand ils arrivent, ils viennent dans les vestiaires du Real Madrid, ils écoutent les consignes de l'entraîneur, et puis après ils vont se cacher... Et après, voilà, ils font comme s'ils si ne savaient pas. Ils font que des clins d'œil à l'entraîneur, que des clins d'œil aux joueurs, que des clins d'œil à l'arbitre Tu vois ce que et au président. Tu vois ce que je veux dire À Bernabeu, ça ne sert à rien. Tu vois Là, il y a eu plein de scandales sur l'arbitrage en Afrique. Hein là, là, ça fait au moins deux erreurs. Au moins, tous, les pratiquement tous les week-ends, chaque match qui se trouve à Bernabéu, l'arbitre fait une dinguerie comme ça. Il y a qui qui parle Il y a qui qui demande à rejouer les, les matchs Il hein y a qui qui parle de l'organisation, de la honte de je sais pas quoi Personne Parce que c'est le Real Madrid. Tu as compris Voilà, donc le Real Madrid, ils ont je sais pas combien de ligue des champions. Donc les arbitres, ils ferment leur bouche. Tu vois ce que je veux dire Il y a les règles. Hein les règles, elles sont là. Il y a le Real Madrid qui est ici. Tu comprends Voilà, donc c'est comme ça. C'est clair et net. Il faut l'accepter. Et puis voilà, on essaie d'avancer. Tu comprends Quand tu veux battre le Real Madrid à Santiago Bernabéu, il ne faut pas que tu touches quelqu'un dans la surface que le ballon, il vienne entre, à côté de tes mains, ou que même, hein, que ta main, si tu arrives à les rentrer dans ton maillot, là, tu peux aller jouer là-bas à Bernabeu. Tu vois ce que je veux dire Parce que là, on ne va pas se mentir, le but qui a été refusé, il euh, y a quelque chose à dire. Là, vous allez beau dire, ouais, mais si, il main, je ne sais pas quoi, fab, nanani, les règles, les gars, ça a touché une autre partie du corps, et en plus de ça, le ballon n'a pas modifié euh, comment dire, sa trajectoire Bref, il y a eu du scandale là-dessus Bon, au-delà de ça, on a vu un très bon match Les joueurs sont passés outre hein, Et ont gardé le respect pour le jeu Tu comprends Voilà, donc nous au Paris Saint-Germain Quand il y, y a des injustices, c'est terminé On est là, on commence à pleurer Tu vois, comme, comme s'il y avait quelqu'un qui est décédé On se met par terre On se met par terre comme si tout était fini La terre allait trembler, tout ça, je sais pas quoi. Parce que regarde, nous, là, à chaque fois que les arbitres, ils viennent, ils font des dingueries. Hein? Le Paris Saint-Germain, ils font quoi Ils courent vers l'arbitre, ils se mettent à pleurer. Mais pourquoi C'est de la triche. Oh là là Tu vois, comme des petits enfants. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça qui fait qu'on se fait tout le temps éjecter. Tu comprends Parce que mentalement, on ne connaît pas tout ça, là. T'as vu, Chelsea, comment ils sont restés droits dans leurs bottes hein? Jusqu'à la fin, c'était chaud. T'as compris Mais là, là Karim Benzema... Il va falloir que tu nous expliques. Hein? Comment c'est possible que toi, tu arrives devant des gardiens qui sont classe mondiale, top mondial. Tu les fais passer pour des petits gardiens de district, de district des petits bambins. Hein? Edouard Mendy, champion d'Afrique, champion d'Angleterre, champion d'Europe. Tu lui mets au moins 4 buts comme ça à aller-retour. Oh, mais toi, tu es mauvais. Hein? Donc toi, là, cette année, tu as choisi la violence. Hein? C'est ça que tu es en train de nous dire Karim Benzema a choisi la violence Hein T'as vu déjà, il a mis une tête sur la barre, il a prévenu Edouard Mendy. Il lui a dit, écoute, t'as vu ça hein J'ai failli mettre un but de la tête encore. Fais pas le malin. Ne fais pas le malin. Qu'est-ce qu'il a fait Modric Il est parti chercher une passe. Directement dans les chiens. Hein il a pris une fusée avec Jeff Bezos et Elon Musk. Il est parti, il est monté. Les extraterrestres ils lui ont dit, bon voilà... Quand tu mets ton pied comme ça, à n'importe quel moment de cette minute, ça va le faire. Qu'est-ce qui s'est passé Il a fait une passe, sortie de nulle part. Même à Mars, hein, ils sont en train d'étudier ça. Hein, parce que ça vient de plus loin. Ça vient de Neptune. Tu vois ce que je veux dire C'est Neptune qui ont mis ça en place. Les passes comme ça, là. Les passes intergalactiques. Tu comprends Parce que Neptune, là, hein, il communique avec des autres planètes. Tu vois ce que je veux dire Et ils envoient des ballons comme ça. Et eux tous... Ils ont le même visage que Modric. Donc, Belek, Modric, c'est peut-être un extraterrestre. Parce que les passes qu'il fait, là, c'est pas normal. Hein? Hein? Des passes comme ça, là, wow Mais non, mais Modric, faut doser hein? Nous, on est là, on est supporters de foot, on sait pas jouer au foot. Mais là, tu es en train de nous montrer pourquoi on n'est pas devenu professionnel. Ah, mais là, tout s'explique. Donc, c'est comme ça que vous jouez les professionnels, hein? Oh, mais moi, je... J'aurais dû gagner du temps et ne pas jouer au foot directement. Hein. Ah non, mais là, il faut avoir quelque chose de spécial pour jouer au foot. Parce que là, là, la passe qu'il a fait, là. Hein? Rodrigo, il avait juste à toucher le ballon, ça rentrait dans les cages. Oh non, mais il est vraiment trop fort, lui, avec son nez, là. Oh là là là là. En tout cas, on va pas se mentir. Moi, euh, voilà, euh, je préfère que l'équipe qui nous a éliminés remporte le tournoi. Comme ça, elle peut dire, on a frappé tout le monde, on s'est fait frapper par les meilleurs. Voilà, donc euh, c'était normal, c'était les meilleurs de cette saison, ils ont gagné. Là, on ne va pas se mentir, il y a peut-être un boulevard qui va s'ouvrir pour eux, en tout cas on va suivre la suite de la Ligue des Champions, mais Karim Benzema, si tu continues comme ça, le ballon d'or, là, qu'ils n'ont pas voulu te donner, hein, qui ont dit, ouais, même, ils ont dit, ouais, c'est entre Lewandowski, Messi, Benzema, on verra après, alors là, là, tu as mis tout le monde d'accord. Cristiano Ronaldo, il est là, euh... <rire> Lionel Messi. Il est en train de battre des records de passes décisives. Et bah écoute, t'es tout seul. Hein Franchement, je vois pas qui euh, pourrait te, te, te passer devant. Donc là, KB 9 tranquillou, tu fais, tu fais ta petite saison tranquille. Hein voilà, tu te places au bon moment, tu mets tes petits buts, pas trop de cartons Hop, ballon d'euro